Bonjour, bonsoir et euh, bienvenue à toutes et à tous. Euh, voici une émission spéciale de Francophonie Express en direct des Fab Labs à Montréal pour euh, l'apprentissage, la création et l'innovation. Euh, on est donc en compagnie de Hélène Brown et Juan Carlos Condono. Bonjour Bonjour Louis. Bonjour. Euh, vous allez nous expliquer donc euh, un peu votre implication, mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est les Fab Labs euh, On sait que euh, c'est euh, réparti sur cinq continents, donc 200 lieux. Au Québec, ce n'est pas assez développé. On aime un petit peu euh, parler de, de ce que vous avez provoqué à partir de Montréal, euh, Ellen Brown. Les Fab Labs, comme vous l'avez dit, c'est un réseau mondial oui. d'ateliers citoyens, de fabrication une mise en commun des outils, des machines, des idées et des connaissances pour innover, créer. Euh, C'est une résidence de trois semaines. Euh, Qu'est-ce qui a été créé concrètement pendant ces trois semaines Oui, distinguons donc le processus imaginons non FabLab, qui est cette résidence et les FabLab de façon générale. Le processus, il visait à explorer la question de Comment est-ce que les Fab Labs peuvent contribuer à dynamiser nos milieux de façon générale Puis la troisième semaine, celle-ci qui se termine aujourd'hui, c'était la semaine d'intégration où on est allé approfondir certains euh, domaines terreau fertile qu'on a identifiés pendant les deux autres semaines précédentes. Parlez-nous un petit peu de ce que vous faites tous les jours à l'extérieur des Fab Labs, euh, Juan Carlos. À l'extérieur de ce processus, euh, moi je m'intéresse beaucoup aux pratiques collaboratives donc toute une série de méthodologies qui permettent à des groupes de travailler mieux ensemble. Et quand je dis mieux, ce que j'entends par ça, c'est de façon plus engagée et participative. Euh, je m'intéresse à l'espace public, je m'intéresse aux humains, j'aime beaucoup les humains. Et de façon générale, tout ce qui peut contribuer à faire notre monde un, un monde meilleur. Ce que je, je veillais à apporter lors de cette résidence, c'était un regard et un soins particuliers au niveau du processus. Donc mes collègues euh, sont aussi outillés à ce niveau-là. Et en plus, ils ont le regard euh, technologique, euh, scientifique. Euh, moi, ce que j'apportais, c'était aussi le regard territorial. Donc en effet, comment est-ce qu'on se répartit euh, dans le territoire et comment est-ce que les humains bah, font en sorte de se, de se l'approprier ensemble. Très bien. Et pour vous, euh, Ellen Brown, qu'est-ce que vous faites à l'extérieur des Fab Labs alors, pour ma part, je m'intéresse aux espaces de création, aux espaces ouverts à la collaboration et aux nouvelles pratiques qui permettent d'aller chercher l'intelligence collective et de permettre au, au, une, oui, une collaboration, puis d'aller chercher un peu tout ce que, ce que l'humain porte et d'avoir des discussions significatives. Euh, donc, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine des artistes, oui. dans le domaine créatif, euh, maintenant, là, on est dans la créativité populaire euh, ouverte à tous. Est-ce que vous êtes euh, satisfait de ce processus ici au Fab Lab ou qu'est-ce que vous aurez espéré améliorer peut-être pour la prochaine résidence? Je pense qu'après trois mois d'avoir rêvé, prototypé, cultivé nos Fab Labs, on peut sentir un véritable engouement dans différents secteurs d'activité pour ces espaces de, de création. On rappelle aussi euh, le site internet imaginonnofablab.org Voilà, donc imaginonnofablab.org qu mm -hmm. Et que l'équipe d'Imaginonnofablab a écrit, a produit des vidéos pour justement récolter les rêves, les idées des citoyens. Donc tout ça est en ligne ouverte et accessible. Très bien. Merci beaucoup euh, donc à, à vous deux, euh, Ellen Brown et Juan Carlos Condeno.